Good luck. Du coup, allons ouvrir retour au cimetière. Allons ouvrir la porte qu'on ne pouvait pas ouvrir au cimetière avant. Ah, ce jeu... Non, c'était easy. Ah bah après, je connais pas ta team, Discaline, j'imagine que oui. Oula. Alors, le marteau chargé, ça donne plus de zombies. Ah contre, le temps de frappe est un peu plus long par a... Oh putain, par rapport à avant. les gars les gars oh là là alors bah c'est bien je crois qu'il qu y a un de nouveau un boss je suis pas sûr à 100% mais je vais rester là hop hop encore vite au... J'ai un poké qui a de courage en début de game, c'est Ah ouais j'avoue. Oh je crevais. Enfin, je perds perdre un Michel. Abusez Mais... ah, et calmez vos, vos monstres là Hein Est-ce que c'est une façon de faire je vous prie Ah, je dit. Il va utiliser du zombré. Ah, les murs sont commencés à être un peu plus puissants, résistants. Je suis à choper l'épée niveau dos. Je sais pas quand est-ce qu'on l'a. Il arrive à monter celui-là. Dégage plus. Oh là là Putain, Même l'attaque chargée de l'épée, elle, elle est, elle est à 100% Tactique. Ah bah en fait j'aurais dû faire ça dès le je suis con non. Ah, bouclier en argent Déjà on a un bouclier niveau 2 C'est un début Est-ce qu'on peut acheter le bouclier niveau 1 ou pas encore Non pas encore, Il qu'on puisse On enfin, faire le stack de bouclier Non Il me poursuit Un stalker Michel, reste. On t'a dit de rester au début. Ah putain mais lui il était caché là. Bon, oh, On va, on va re-remplir le calice. Je vais être clair, place du calice. Ah bah ben non ils ont pensé au truc. Quand oh, ils ont mis une source. Parce que je sais plus où est-ce qu'il est qu les calice par contre à partir ça. De... Euh... Ah on va remplir le fiole aussi. Troisième. Ok, il n'y a plus de source. On l'a épuisé, Y'a là, et okay. ah là Ils sont chiants, c'est fou. On n'est pas encore dans l'asile en plus. Oui, ils sont chiants parce qu'ils courent... Euh, droit, là. C'est pas le niveau de la démo euh, bah En fait, il y a des niveaux tu vas devoir retourner parce que tu vas devoir utiliser des clés que tu as obtenues dans d'autres niveaux pour débloquer d'autres passages en fait. Là, oui, c'est le premier niveau, effectivement. Mais on le fait dans l'autre sens pour pouvoir accéder. Et putain, il y a les loups. Du coup, si on marche, on les réveille pas, on est d'accord. Et merde. Couru. Non Arbalète. Courir oh, Ils ne pas la porte. Ils sont scriptés à ce point-là Oh là là Ah ouais, mais Spiro il crash ça fait un grand succès du coup on se dit on passe marché pour fermer des villes hein Pognon avant tout les gars, pognon, pognon Tu aimerais te déplacer plus rapidement Tu rêverais d'abattre des murs en chargeant Rien de plus facile. Il te suffit de terrasser les terribles. D'accord, oui le dash, d'accord, le dash on là c'est quand on bat le loup, j'avais zappé Enfin quand on bat le boss de la prairie des il... loups. Il y a un loup là. Ouais, il n'y a plus de loup. Il y a un zombie là. Ouais, il, y a Donc, il y a un truc là-haut. Alors, parce que je ne me rappelle plus trop. Ah, il y a un loup. L'épée. BOUF On casse tout. Parce que je Ok, du coup on a récupéré la rune si je m'abuse qui est juste en dessous. Voilà, donc on va descendre dans les catacombes du cimetière. <rire> <rire> Ambiance horreur. Donc le calice est ici. Et on l'a pratiquement plein. Oh, il est à 90%, on peut le remplir. Mmh. quoi ça Ok c'est un truc qui permet de sauter. Allez, pousse, pousse, pousse On y retourne. Pousse, pousse, pousse Ah oui d'accord, je crois qu'il va falloir mettre des, des cailloux dans l'eau pour faire le chemin. J'avais totalement oublié ça. Ce... Ben là limite en vrai, pour les speedrunners, ils ont juste à sauter ici et aller directement au boss. Hein. I think, I know, I don't know. On retombe. Le Allez. Mais qui? Quoi? What? J'ai jamais dit que je voulais. Wow. Il y a encore des petits bugs, hein? On va régler ça, les gars. Ouf. On parle pas. La caméra. Comme quoi, la nostalgie y a pas que du. On voit rien. Je peux maintenant t'en parler du calice. Trop bien. J'ai télévouisé le calice. Parfait. Tout est bien, tout va bien. Non alors Gilbert, c'était pas invité à la fête. Voilà. Quelégage. Parfait. Non, de toute façon on a le calibre donc je vois pas ce qu'on pourra ramasser d'autres. Je trouve être ici de mémoire à part battre le boss. Qui va pas être. Oh, des pièces. Galère. En fait, Daniel Fortes c'est comme ta mère. Hein. C'est pas des pièces. C est, c est. C'est pas à Rouen comme un oh, Ah oui, là il y a le trou. Là, les caméras changeantes, mais quand c'est justifié, là... Euh... C'est pas justifié. J'ai pas d'argument, c'est pas justifié. On va acheter des munitions parce que le boss loup, je sais plus. Ah ouais, presque plus faire un Ça devrait suffire, je pense. On va essayer de sauter par là. Ouais, nice. Euh, je sais plus si euh, on peut l'attaquer à distance ou pas. Je sais qu'il est pas fastoche, fastoche. Et du coup, euh... bon, je fais parfait. Merci d'ouvrir la porte. Ah, c'est pas un en plus, c'est deux qui y a, dire. Oui, tu es repéré. Bonjour à toi, Calante, bleu, bleu. Oh merde oh, Je sais plus comment on les bat. Ah voilà, c'est ça. Faut esquiver leur attaque et taper derrière. Ça va être long. Ah, pour que ce soit long et efficace, plutôt que ce soit rapide, et vont faire une vidéo Dark Souls. Merci pour le follow, l'ami Et merci d'être là sur ce jeu dantesque avec soeur Daniel Hortesque aïeux, Ah il est resté là il a fait de Ok Plus de fois ils font des petites fines en mode oh oui. on attaque plusieurs fois c'est ce un attaque chargé du coup oh, là, petit char. bon ils sont midlife du coup j'ai pas encore fait une seul en complète Tout est bien tout va bien Ok j'ai perdu une tuile. Mais tout va toujours bien. On va Allez lui on va se le faire. Coucher Médor. Coucher coucher coucher coucher coucher. Ah c'est bon. Super charge déverrouillée. Bah du coup. Ouais Nice on a enfin le dash. Changer hors de la micro Le chemin qu'ils vont éviter sur... d'emprunter. Ne nous spoil pas. Enfin, ne spoil pas le public qui n'a pas encore vu. Le reste du jeu. Parce que bon. Pour ceux qui sont vieux comme moi, parce que maintenant, à force qu'on dise que je suis vieux, je vais l'assumer, hein. Oui, je suis vieux. MediVille est un jeu bah, de base, quoi. Quand t'as une PlayStation 1, euh, T'avais la démo de Medieval, comme je disais au début, Ou euh, Tout simplement, euh, t'avais déjà joué. Euh, tu connaissais MediVille Allez, on va récupérer le deuxième. Que ta mais dis-le 1 et 2. J'ai le 2 et j'ai jamais joué. C'est ça le pire. Et je l'ai encore en boîte et je n'ai jamais joué au 2. C'est un de mes plus grands regrets. Il faudrait qu'un jour je me le fasse. Par me dans le 2, je sais que... à l'époque, j'avais vu des, des vidéos où tu pouvais mettre ta tête sur une main. Et après, tu contrôlais la main. C'était hyper drôle. Allez, sortons du hall des héros. Du coup, là, on accède au village, maintenant. Ah, on a deux chemins. Bon. On a les terres enchantées que je n'ai pas du tout envie de faire. Ou le champ des Axe au village tout de suite alors. Du coup, j'ai eu envie de dire le champ d'épouvantail parce qu'il me semble que les terres enchantées, on peut pas y aller tout de suite parce qu'il faut récupérer un truc. Il faut récupérer deux trois trucs. Du coup, on va faire le champ d'épouvantail. C'est parti. J'ai pas envie de faire parce que c'est un niveau qui... qui est chiant, mais bon. Il va bien falloir y passer un moment ou un autre. Alors, bon. mieux vaut tard que jamais. On voit ce qui se cache dans le blé. Allez, c'est parti. En plus, ça fait mal, c'est mieux. Allez, hop, je vais mourir. Je l'ai tué, j'ai perdu 3 flaques de vie. J'ai buté le corbeau. Ah oui j'ai buté le corbeau. Attends, même l'oiseau me fonce dessus, j'avais oublié que les oiseaux. Mais ça va être chaud. Oh putain. J'ai plus de bouclier ah, je vais mourir! Ah, c'est un rêve de cordon, c'est un rêve de cordon en fait. Oh, c'est bon, je t'ai vu. Je suis dessus dans une merde. Oh non! Big Mama! Genre ils vont en sortir combien Ah je crois que si il faut faire un truc pour plus qu'il sorte de même... Ah bah ben, on va prendre le bouclier parce que j'ai plus de bouclier. Fous-y le feu Putain, Faut vraiment que ce soit un feu de camp en fait. En fait tu as reçu des boosters ou la display euh, J'ai pas reçu Je l'ai pas encore reçu malheureusement Et... Non Putain Vite que je trouve du feu parce que ça à la Parfait oh il vient de spawn juste derrière moi. Ui, je cours, je me raccroche à la vie. Je suis en feu Le feu partout. Non, je suis pas dans le bon chemin Je suis dans la merde, j'ai plus de vie. Genre mon premier game over quoi. Tire, tire, tire, tire, rebondis, rebondis, rebondis, rebondis, rebondis, rebondis, rebondis partout. Ouais bah c'est la merde. Je prends un ou deux coups, je pense, et j'y passe. J'ai un karma, moi, quand je dis quelque chose, ça, ça, ça arrive. J'ai une chance. Du coup, ce que j'ai brûlé... Y a rien. Il y il dedans il y avait des, des films ou de la vie à l'époque, ils se sont dit non, non, on va essayer laisser voilà. Et ouais je suis dégoûté de ne en tout cas avoir reçu euh, la display, mais c'est pas grave, elle arrive, ouais, je pense demain. Après demain ou plus tard, mais en tout cas l'ouverture se fera très prochainement. Alors bouclier à 15. Oh non, putain, il y a ça, c'est vrai j'ai oublié. Ah d'accord, ok, on peut tirer plus facilement. Voilà. Il okay, la rune de la lune. Est-ce que c'était celle qui ouvrait là Oui. Ok, on rentre. Les corbeaux, les chauves-souris ou je sais pas ce que c'est. Les Race. Massue, ouais. Bah, massue. Ah, mais oui. Bah oui, puisqu'il y, y, y a un ballot de paille. Je fais n'importe quoi, j'ai encore du mal à, à m'équiper correctement dans le jeu. Du coup, on va retourner à l'intérieur avec la massue qui brûle. On oh, brûler du ballot de paille. Révolte paysanne, révolte ah, Et voilà, je prends feu comme toujours. Oh putain, ça un notre Pourquoi il y a une tête de... C'est nouveau ce truc Non, je sais pas. avec le marteau. Parce que là, si ça pète pas avec le marteau... Non, ça pète pas avec le marteau. Du coup, je sais pas à quoi ça peut servir. En bon, déco. Coup... Peut-être un nouveau truc qu'ils ont ajouté, avec ça. Voilà. Allez, un de terre. Une fontaine. Ah. C'est bizarre, je me sens bien dans une fontaine verte, c'est pas rassurant, mais je me sens bien. Parce que c'est putain un éventail de mort là. pas les autres, les autres Tiens Ah en fait le marteau c'est vraiment l'arme la... qui fait le plus de dégâts quoi. Mon cauchemar dans Mediville 1 et 2. C'était les plans de citrouilles. Ah ouais. Là il y a le boss citrouille aussi. Merci du follow, gamer fou 2810. Attends, je rêve où il y a un épanté qui est arrivé derrière moi. Oui. Non non non non non non non Non, c'est le chétad. Aïe aïe oh ouais, Ça a toujours été les épouvantails dans mes yeux les, -les pire. Putain Ça va être sur mort. Salut, comment le jeu Bah écoute A <rire> titre testeur ou à titre fanboy Parce que à titre fanboy, je suis hyper content, à titre testeur, il y a plein de choses à dire. Le jeu est plus beau forcément, euh, le fait qu'il soit plus beau, ça le rend meilleur, j'ai envie de pas spécialement. Il y a deux, trois trucs qui font que... Oh, c'est assez costé. Et c'est un ville et j'ai pris version Deluxe. Ah, moi j'ai pris version normale. J'aime pas si j'avais envie de prendre le Deluxe sur ce... Non, j'ai d'autres collecteurs à acheter, du coup, euh, je t'avoue, pour celle-là. Pour ce, ce jeu-là, j'ai fait non, non, c'est bon.